Dans le monde actuel de la mondialisation, marqué par l'ouverture économique des frontières, les entreprises doivent faire face à une, un paradoxe au niveau de la main-d'œuvre, laquelle main-d'œuvre est porteuse à la fois de compétences nouvelles, mais de traditions et de cultures différentes. Au fond, l'émergence des équipes multiculturelles dans les entreprises change euh, l'environnement de travail traditionnel et impose aux dirigeants de nouveaux défis. Comment faire lorsque les différences inhérentes à la situation de diversité euh, doivent être à la fois des richesses à saisir, mais aussi des risques à gérer Comment comprendre euh, et faire confiance aux personnes qui ont une perception différente Je vous propose un échange une rencontre autour de cette thématique pour aborder avec les managers les cadres d'analyse du management interculturel et des diversités culturelles en tant qu'innovation et création de nouvelles valeurs dans les entreprises.